Ça tourne ouais. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Marie. Marie Booknog. Et alors Marie, en fait, en plus, elle a un autre nom euh, en vrai. Euh, pourquoi Marie Booknog d'ailleurs C'est quoi ton autre nom, Marie Asbrook. qu'est-ce qu qui s'est passé Pourquoi tu... Quel, quel est ce choix ah, Mon nom Johnson, c'est Asbrook. Mon nom Marital, c'est Booknog. Et, et il paraît que c'est comme ça que tu es plus connu ici. C'est pour ça que tu as fait ce choix-là. Non, je suis plus connue sous le nom d'Asbrook vu que c'est mon nom de jeune fille. Et comme je suis, j'ai toujours été Élémoise, je suis plus connue sous le nom d'Asbrook. Ah uh -huh, donc t'as mis des pièges comme ça. Ouais. Mais tu es bien à la fois Marie Bouknog et Marie Asbrook. Et tu es Élémoise, c'est-à-dire d'ici, LM. Mmh. Euh, ça fait combien de temps que t'es LM Je suis arrivée, j'avais moins d'un an. Et toute ta famille aussi, c'est ça que tu disais, quatre générations Ouais, ça a commencé à mon arrière-grand-père qui travaillait à la SNCF, si je dis pas de bêtises. Il y a une histoire particulière avec la SNCF ici euh, on, a le... on a les ateliers SNCF, qui sont basés à LM, et euh, donc beaucoup, d'élémois qui travaillent à... aux ateliers depuis des générations. Il y avait euh, des... des appartements, des maisons, où il y avait exclusivement euh, des agents de la SNCF pendant des générations et des générations avant que ce soit racheté. Mais euh, oui, c'est un site euh, très indépendant industrialisé, très, très connu. Donc LM a vécu autour de ses ateliers, continue de vivre en fait, autour de ses ateliers SNCF. C'est ça. Mais alors toi, par contre, tu ne travailles pas du tout à la SNCF, ce n'est pas du tout ton, ton, ton, ton cas. Qu'est-ce que tu fais, Marie, dans la vie Alors moi, je suis aide-soignante, et euh, j'ai suis... une mère infirmière, un frère qui naît, une belle-sœur infirmière. Donc nous, c'est très santé dans la famille. Ça se passe bien au boulot Avant ou après Covid <rire> Maintenant aujourd'hui Non, ouais, c'était galère parce que t as, t as, t as, t as vécu toute la séquence Covid, évidemment. Euh, euh, pff, tu, tu, tu, as, tu as apprécié la politique du gouvernement en la matière Non, pas du tout, mais en même temps, c'était pas étonnant, vu que c'était déjà ça avant. Ça fait des années qu'on n'investit plus dans l'hôpital, qu que les gouvernements successifs gèrent veulent gérer l'hôpital comme une entreprise. Donc la politique du chiffre. Un patient, ça rentre, ça sort, et au plus il y a patient, au plus ça ramène de fric. C'est un peu la politique de la T2A, tarification à l'acte. On oublie le côté humain, parce que le côté humain ne rapporte pas, on ne peut pas le chiffrer. Par contre, une piqûre, on peut la chiffrer. Donc, euh, au plus le patient reste, au moins, il y a besoin d'actes tari à tarifer. Euh, donc, il faut le faire sortir très vite. D'où l'augmentation des hôpitaux de jour, parce que un patient par jour, alors qu'une hospitalisation conventionnelle, le patient peut rester une semaine, deux semaines, euh, voire des mois mais euh, il rapporte beaucoup moins, alors qu'avant c'était une enveloppe globale par, euh, par maladie plutôt. Tu sais combien de temps que tu travailles là-bas euh, au CHU là J'ai commencé en 2010. Ah et donc ça fait 12 ans. Ouais. Euh, et en plus là, ça fait un, un paquet d'années, ce que tu me disais, euh, que tu travailles la nuit en plus. C'est spécifique la nuit, c'est qu -ce quoi la différence entre la, le jour et la nuit Ne me dis pas qu'il y a du soleil et il n'y a pas de soleil. Hein. Euh, vraiment, c'est quoi la différence La vraie différence... Euh... Alors, au sein des équipes, on sent la différence. On est des plus petites équipes, donc beaucoup plus d'entraide euh, entre nous. Euh, et au, au niveau des patients, euh, toutes les angoisses hein, ressortent beaucoup plus la nuit. Donc, euh, beaucoup plus de relationnel à faire. Même si on n'a pas toujours le temps, on essaie de le prendre un maximum, en fait. Et alors, tu as aussi euh, quelque chose d'un peu spécifique, c'est que tu es aussi impliqué en tant que parent d'élève euh, parce que euh, ta petite fille tu as dû te battre euh, pour elle tu peux nous expliquer un petit peu ça parce que ça t'a construit aussi euh, politiquement, humainement euh... alors avant même euh, ma fille, j'ai mon frère qui a un handicap, mon frère est malvoyant donc je l'ai vécu en tant que sœur. mon frère est malvoyant depuis que j'ai 12 ans donc lui en avait 14 euh, donc j'ai vu ma mère me, se battre pour mon frère et mon frère se battre pour lui-même et oui ma fille est née en 2013 avec un handicap, une maladie génétique, mais qui a des conséquences. Euh, elle va à l'école, enfin, euh, donc déjà trouvé une assistante maternelle qui, qui veuille bien s'occuper d'elle. Euh, on a trouvé une nounou en or, mais on a eu de la chance. Euh, puis arrivée à l'école, euh, dès la maternelle elle a eu besoin d'une AESH. Euh, miracle, on, on, on l'avait le premier jour de la rentrée, une semaine après, les papiers étant mal fait, elle ne l'a pas eu pendant six mois. Donc, euh, avec ces difficultés, pas possibilité d'aller à l'école pendant six mois. Donc, compliqué. Euh, moi, j'avais la possibilité de me retourner, j'avais encore ça, nounou. Attends, attends, attends, parce qu'ils ont décidé de nous pourrir l'interview, regarde. Ils ont décidé de nous pourrir l'interview, <rire> là. On va les laisser passer. Ils vont jusqu'où, jusqu'où, là-bas <rire> C'est les aléas du direct. Je ne sais même pas si on va couper ça au montage, Marie. Rien. Ça fait partie. Parce que, en fait, l'intérêt de le faire là, c'est qu'on a les travaux, donc il n'y a pas les voitures. Mais il y a les travaux. La vraie vie. <rire> ah voilà, c'est bon, maintenant que le Kremlin est passé, on peut découvrir la, la, la vitrine. Donc, euh, ouais, tu t'es battu euh, pour qu'elle ait euh, un accompagnement. Je me suis battue déjà pour que son AESH, son contrat soit bien fait. Parce que si son contrat était mal fait, ma fille ne pouvait pas avoir son, son AESH. Et, mais elle n'avait pas de contrat correct. Donc euh, voilà quoi, l'avantage c'est que du coup cet AESH avait un contrat de 24 heures dans une seule école et non pas dans 3 ou 4 comme c'est souvent le cas à l'heure actuelle. Ah ouais c'est ça, parce qu'en plus ils ont fait leur réforme à la con là de, de mutualisation des AESH dans un pôle, je sais pas quoi, où tu te retrouves à avoir justement dispatché des heures d'AESH. Ils l'ont fait comme étant une organisation objective, cible, ça c'est l'œuvre de Jean-Michel Blanquer quoi. Et ce qu'on sait rarement sur les AESH, c'est que, comme c'est des contractuels, qu'à l'école, il y a des vacances scolaires, leurs contrats vont de date à date entre chaque petite vacance scolaire. Donc, en fait, les deux semaines de vacances scolaires, ces filles, ces femmes, car ce sont souvent des femmes, ne sont pas payées. Donc, en moyenne, l'AESH de ma fille, à l'heure actuelle, touche 700 à 900 euros par mois. Ah, c'est indigne. Tout ça, ça a participé de ta construction militante et politique, euh, en quelque sorte, ben, concrètement Bien, Bien sûr Bien sûr, parce que oui, je vois l'intérêt d'une AESH qui serait en CDI, même titularisée, parce que pour moi, ça doit faire partie de l'éducation nationale, euh, former correctement, parce qu'un enfant n'est pas un autre, une difficulté n'est pas une autre, et euh, ne plus être dans l'emploi précaire, donc pour pouvoir s'occuper correctement de nos enfants et de leur famille à elles aussi, par derrière, parce que si elles sont pas stables, elles ne peuvent pas s'occuper de nos enfants correctement. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, on va terminer cette interview avec une question euh, quand même euh, un peu particulière. Tu es euh, ma suppléante pour ouais. cette élection euh, législative. Quand on regarde ce qui se passe dans les sondages d'opinion, etc., qui nous sont d'habitude pas très favorables, il est possible qu'on gagne les élections législatives, c'est-à-dire pas juste ici sur la circonscription, mais ouais. dans le pays, qu'on soit une majorité. Et donc si c'est le cas et que, par exemple, je venais à aller au gouvernement ouais. pour faire ministre, tu vas être député. Ouais. T'es prête Ouais. Pour, pour défendre tout ce que je viens de dire. Pour faire de vraies lois. De vraies lois pour la santé, de vraies lois pour le handicap, de vraies lois pour l'éducation. Parce que tout ça est imbriqué imbri imbri imbri tous ensemble. Enfin, de vraies lois pour, la, pour les vrais services publics. Reconstruire le service public. Il y en a besoin. Et donc, on aura une nouvelle aide-soignante à l'Assemblée Nationale. C'est ça l'enjeu. Parce que pour l'instant, on n'avait que Caroline euh, qui était là. Et elle aussi, peut-être qu'elle sera amenée à être au gouvernement. Donc, euh, c'est ça aussi euh, l'objectif politique qu'on s'est fixé. C'est que les gens, euh, femmes et hommes de ce pays qu'ils constituent, aide-soignantes, aide-soignants, infirmiers, euh, infirmières, mais aussi des euh, euh, bah, salariés, des gens qui sont au chômage, etc., puissent euh, arriver à l'Assemblée nationale. Donc, tu pourras continuer cette bataille euh, euh, qu'on a initiée euh, à une poignée euh, dans la mandature précédente. Voilà, et j'espère que tu seras dans un beau et grand groupe. Vous avez commencé, on va continuer on va faire mieux, il paraît. C'est ça qu'il a dit, euh, Jean-Luc. <rire> Allez, au plaisir. Voilà, c'était Marie Bouknog, qui est la supplé ma suppléante ici, sur la deuxième circonscription du Nord. Et puis peut-être que si vous êtes sage, on fera d'autres vidéos ensemble. Ciao. Salut. Je veux dire salut Salut.